Voilà, je, donc je, je suis euh, l'ancien président euh, donc, du GIR, du groupe interprofessionnel de la région de Vernon. Nous avions invité habité, habité Jean-Luc ce soir donc, pour une conférence sur l'optimisme. J'ai beaucoup apprécié personnellement son, la manière de présenter les choses, la simplicité, mais également l'ensemble des valeurs qui en fait, sont très faciles à, à atteindre et qui, en fait, à la fin, doivent nous garantir la réussite. Voilà.